Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Il s'agit de quand j'ai été puni. Quand j'ai été puni. Alors, quand j'ai été puni, Nathalie, ma voisine, suivez avec moi s'il vous plaît. Nathalie, ma voisine, m'a regardé de travers. Elle a chuchoté, on a tous fait la punition et toi, pas moi, j'ai fini hier à 8 heures. j'ai même pas pu regarder la télé, c'est de ta faute, c'est pas juste, vraiment pas juste. Alors là, c'est moi qui me suis mis en colère très fort. Comme papa. Si, c'est juste toi dans le couloir. Tu as fait du bruit. Et tu étais dans la bousculade. Moi, je n'y étais pas. J'étais au cabinet et j'avais même demandé l'autorisation. Alors toi, tu as fait ta punition. Et moi, je n'avais pas à la faire. Je lui aurais bien dit un gros mot en plus. Mais ça, c'est interdit. Alors, je ne l'ai pas dit. Mais je l'ai pensé très fort. Et je n'ai plus parlé à Nathalie. Alors, encore une fois, suivant avec moi, il disait Nathalie, ma voisine, m'a regardé de travers et l'a chuchoté, on a tous fait la punition et toi pas mon. moi, moi j'ai fini hier à 8h et j'ai même pas pu regarder la télé, c'est de ta faute, c'est pas juste, vraiment pas juste,